La faille, bah, c'est une nouvelle aventure de, bah, de mon personnage phare, Franck Charcot, et de toute son équipe. Euh, ça se passe en novembre 2021, euh, donc euh, un peu en fin de pandémie, fin, il y a encore un peu, un peu, un peu de Covid qui, qui traîne. Et euh, surtout, euh, ça commence par une, un peu une bavure, c'est-à-dire que Charcot et toute son équipe euh, font une mauvaise action, qui fait que Charcot est en difficulté. Il y a un de ses coéquipiers qui est vraiment blessé, qui va à l'hôpital. Et Charcot est un peu mis de côté euh, le temps d'une enquête. Mais comme il, en fait il était sur une, en train d'enquêter sur, sur une affaire, il ne va pas lâcher le, le, le, son enquête. Il va euh, se mettre à, à faire des recherches un peu de son côté. Et il va se rendre compte qu'il va sombrer de plus en plus dans un univers euh, qui est lié autour de, on va dire, des, de questionnements autour de la, de, de la mort, de, euh, euh, de disparition, de... de, euh, de, de voilà, donc quelque chose de très euh, labyrinthique et qui va le faire sombrer, qui va le faire s'enfoncer toujours un peu plus, euh, l'isoler un peu plus et euh, plonger un peu dans ce que je fais dans mes romans, dans les, les bas-fonds de, de la société. Le thème de la mort, c'est un sujet que j'ai envie de traiter depuis euh, très longtemps. Ça fait partie des grands sujets euh, voilà, qui, qui, qui m'intéressent, euh, avec une dimension scientifique. Qu'est-ce que la mort scientifiquement Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au moment de la mort Et qu'est-ce qui se passe après, après le dernier... Euh, battement cardiaque après la dernière pulsation, la dernière onde dans le cerveau, euh, avec évidemment ces histoires de personnes qui, qui en reviennent euh, et qui expliquent avoir vu des choses. Donc ça, ça m'intéressait, hein, les fameuses expériences de mort imminente. Euh, et évidemment, il y a une enquête policière qui est vraiment liée à cet univers-là. Et après, on intrigue avec, par rapport aux personnages. Donc effectivement, dans l'équipe de Charcot, il va y avoir un, un des personnages qui va être en ce qu'on appelle le coma dépassé, c'est-à-dire le, le cerveau qui, euh, qui est irrécupérable, qui est mort. Donc on est censé débrancher aujourd'hui euh, les, les personnes qui sont dans cet état-là. Sauf que ce, ce, ce personnage, il y a quelque chose qui fait qu'on ne va pas pouvoir le débrancher. Et donc toutes les interrogations euh, éthiques de ce qu'il faut faire euh, quand on est dans des cas complexes comme ça. Donc ça c'était vraiment aussi intéressant parce que ce sont des questions vraiment d'actualité euh, qu'on se pose encore aujourd'hui sur euh, la fin de vie, sur ce que les, le corps médical et, et toute l'éthique est autorisé de faire sur justement des personnes qui sont dans cette euh, Situation. Donc, voilà, j'ai voulu traiter vraiment euh, tous les aspects liés euh, à, à la mort avec d'autres choses aussi. Euh, que devient la conscience quand le cerveau euh, s'arrête Est-ce qu'elle est qu est qu existe encore euh, Et puis euh, tout ce qu'il y a de trait au médical aussi. Hein, on est toujours dans un univers aussi très, euh, très médical, scientifique. Euh, et donc un sujet voilà, qui, euh, que j'ai trouvé passionnant et j'espère que les lecteurs seront aussi euh, passionnés. Ah, le titre est, euh, est important, il fonctionne à plusieurs niveaux. Euh, alors la faille, il y a déjà la faille des personnages, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un événement qui fait que, que, que les faiblesses des personnages vont ressortir, donc chaque, chaque personnage a une faiblesse, a une faille en lui, et euh, moi j'aime beaucoup traiter ces failles-là et les, mettre en, en les, les faire grandir. Euh, il y a la faille qui est effectivement un lieu, euh, enfin, en tout cas quelque chose de physique dans, dans ce roman, euh, en rapport un peu entre le, cette frontière entre la vie et la mort, hein, c'est-à-dire euh, bah, les personnes qui sont... Dans des comas profonds, euh, est-ce qu'elles sont encore vivantes euh, ou, ou mortes Est-ce qu'elles ont encore une conscience Donc, donc vraiment, c'est entre deux. Euh, et puis toujours le, le rapport à la fin avec les personnes qui justement euh, reviennent aussi de ces expériences, euh, de ce qu'on appelle les expériences de, de mort imminente. Euh, voilà. Donc c'est vraiment, le, le enfin, c'est un titre qui est très important, qui est, je trouve qui, qui, qui est très très parlant et, euh, et qui représente une espèce de frontière, finalement, entre euh, une faille, une frontière entre la vie et, et la mort. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire avec un sujet que je voulais traiter, qui est assez délicat parce que ce n'est pas forcément un sujet gay évidemment, euh, qui est... Euh, euh, oui, qui, qui, qui, alors il y a évidemment une enquête, grosse enquête, comme j'aime le faire d'habitude, mais sauf que je pense que dans ce moment-là, il y a vraiment une émotions encore plus fortes se dégagent par rapport au, au, au personnages. Avec euh, d'habitude, je fais très très peur dans mes romans. On va dans, on est toujours dans les émotions du suspense. Euh, le lecteur est, et, euh, voilà, toujours dans, dans le stress. Et, et là, j'ai voulu rajouter un peu des, des émotions très euh, euh, qui font appel un peu à l'espoir, l'espoir, le désespoir, la tristesse, euh, pour jouer voilà avec d'autres aussi euh, sentiments euh, qu'on peut avoir justement dans, dans nos propres euh, nos propres vies. Et donc ça, c'est un, un roman qui fait pas seulement peur, mais qui fait aussi euh, Appel à d'autres émotions qui fait réfléchir évidemment sur, euh, sur des sujets qui, qui nous concernent tous.